Moteur, action La ligne arrière. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis actuellement au prieuré Saint-Benoît chez les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre dont nous avons vu la façade arrière avec euh, une statue de, de Saint-Michel-Archange. Donc, je suis... Donc, ils organisent des retraites. Euh, où là, vous avez les, les coordonnées, ici. Et... Euh, donc, là, nous sommes à ma table de travail. Là, vous voyez la chapelle euh, des Sœurs Bénédictines, là où je suis, avec un retable... Euh, on voit pas très bien, mais c'est de l'art moderne et c'est particulièrement immonde. Ne serait-ce que par les couleurs, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, donc, je suis actuellement une retraite de guérison intérieure, ou plutôt de libération intérieure. Euh, donc, c'est ça a été organisé par l'association la, la, la, Étoile Notre-Dame qui propose d'ailleurs des pèlerinages d'excellente qualité, un excellent rapport qualité-prix. Étoile Notre-Dame, je vous invite à regarder un peu sur Internet ce que propose cette association. Donc là je suis à une retraite de guérison intérieure, plutôt de libération intérieure, donc sur 4 jours pleins on va dire. Euh, et euh, bon, il me reste un enseignement mais bon je, je pense que j'ai quand même matière à, à vous parler un peu de, de cette retraite donc euh, il n'y a, a pas de véritable guérison mais nous pouvons essayer d'avoir la paix et de se réconcilier euh, c'est pour ça qu'on parle plutôt de, de libération en fait euh, parce qu'on ne guérit jamais de ces, de, ces, de ces blessures profondes en fait on peut essayer de, de s'en servir de, de, de les de les canaliser mais euh, ces blessures elles nous ont marqué tellement profondément que euh, remontant à la petite enfance que euh, voilà il faut faire avec alors donc euh, voilà donc pour avoir la paix, c'est vraiment, euh, comment dire, la paix, c'est vraiment euh, tout en fait. Quand on a la paix, on a tout. Quand on a la paix, on, a, on est relié à Dieu. Pour avoir la paix, il faut renoncer à ses, à ses vices, à ses péchés. Il faut aussi renoncer à soi-même et être relativement détaché des richesses, détaché du monde. Et il faut savoir pardonner pour se réconcilier. Donc le fil directeur de de la paix et la charité bien évidemment tout doit être euh, on doit être toujours euh, on doit toujours baigner dans la charité et euh, l'autorité j'y reviendrai euh, à la fin de la vidéo donc, euh, donc euh, premier point la foi pour être en paix euh, pour guérir il faut avoir la foi notamment Dieu, Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et Ces trois composantes sont, sont importantes. C'est Dieu qui nous a sauvés, Dieu est, enfin, c'est plutôt, c'est Jésus qui nous a sauvés, Jésus est notre ami, euh, Jésus euh, est miséricordieux et nous, nous aime comme un, comme un ami. L'Esprit Saint nous console, l'Esprit Saint nous donne sa force et... Le Père, là où je veux en venir, donc le Père, euh, l'idéal étant de s'abandonner avec confiance au Père. Et la confiance, la confiance est très importante. Euh, C'est vraiment euh, très important d'essayer de s'abandonner, euh, euh, de se sentir enfant de Dieu, c'est-à-dire euh, d'avoir une certaine simplicité et essayer d'encontrer Dieu dans son intimité, dans notre intimité. Pour, pour, pour entrer dans l'intimité de Dieu, euh, Alors j'avais euh, il, euh, il faut, bien évidemment, euh, euh, la prière, ça se, ça se passe par la prière, par le sacrement, par les sacrements, par l'adoration. Voilà, prière, sacrement, adoration. Euh, donc, comme Dieu est Père, enfin, d'une de ses composantes c'est la paternité euh, c'est intéressant de, de, de voir un peu d'analyser comment quelle est notre relation à notre père biologique et parce que souvent en fait on projette l'image de notre père biologique sur notre papa du ciel et c'est donc nécessaire d'avoir une bonne image de dieu donc la foi s'enracine dans une bonne image de dieu c'est important et il faut développer sa confiance. Bon, ça, ça nécessiterait toute une. Ça, ça, ça peut même nécessiter un livre, hein, comment avoir confiance, comment s'abandonner. Euh... Donc, il y a l'importance aussi du, de la profondeur du lien entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui me coupe de Dieu Qu'est-ce qui me sépare de Dieu Par exemple, quand on n'a pas assez confiance en soi, quand on cherche à tout contrôler, par exemple ou quand on, quand on prend trop de liberté vis-à-vis -vis de nous-mêmes ou, ou des autres par, par nos erreurs, nos manquements, nos, nos, nos vices, nos péchés. Et je veux aussi souligner l'importance de l'instant présent, parce que finalement il n'y a que ça de vrai, il n'y a que l'instant présent qui est vrai. Et donc nous pouvons abandonner notre passé à la miséricorde, à la miséricorde de Dieu, donc le Fils, et s'abandonner aux grâces de l'instant présent, donc, ça serait plutôt l'Esprit-Saint. Hein. Euh, essayer de, que l'Esprit-Saint habite en nous. On peut prier pour ça, pour que l'Esprit-Saint habite en nous. Vienne, euh, vienne en permanence euh, nous visiter. Et s'abandonner avec confiance à la Providence. Donc, euh, à l'avenir, à, à ce que le Père nous a réservé, euh, nous qui sommes ses enfants. Euh, lui qui nous a créés, qui nous aime. Donc, c'est ça, il faut essayer de... Pour s'abandonner aux grâces de l'instant présent, il faut apprendre à écouter Dieu dans son silence intérieur. Alors, le deuxième point pour avoir la paix, c'est le, le pardon. Donc, euh, il y a le sacrement de réconciliation hein, pour, euh, pour les catholiques et les orthodoxes. Donc, ça, ça permet de nous réconcilier avec nous-mêmes et Dieu, et, et de, nous, de nous redonner éventuellement l'état de grâce, ou, de, ou même de nous le donner, ou de c'est important l'état de grâce et je pense que je ferai une vidéo sur l'état de grâce et euh, le pardon il faut poser des actes de, de pardon enfin poser des actes de pardon enfin c'est qui ont une puissance libératrice donc pardonner c'est une volonté euh, de demander pardon de, de voilà, de, de, aussi de, de, de, de dire qu'on qu s'excuse. Euh, alors, je voulais aussi, euh, donc, dans ce livre, prier avec l'imitation de Jésus-Christ. En, en fait, c'est des extraits de l'imitation de Jésus-Christ que je ne peux que vous conseiller. Euh, je voulais vous, vous lire euh, un, un paragraphe, quatre vertus importantes pour conserver la paix. Donc, prière pour les demander. Donc Pour avoir la paix, les vertus sont l'obéissance, le détachement, l'humilité, la résignation. Mon Fils, appliquez-vous à faire en toutes choses la volonté d'autrui plutôt que la vôtre. Euh, choisissez d'avoir plutôt le moins que le plus. Cherchez toujours à être à la dernière place, à vous soumettre en tout, à tous et à chacun. Priez et demandez dans vos laudes à Dieu que sa volonté s'accomplisse sur vous. Celui-là seul qui sait observer ses préceptes sait marcher au chemin du calme et de la tranquillité pacifique. L'orgueil, l'avarice, l'ambition et la colère sont en effet les sources de la division entre les hommes. Pour vivre sans agitation et sans trouble, il faut s'en délivrer et le demander au Seigneur. On n'y parvient que par la purification du cœur, mais le cœur lui-même a besoin d'être guidé par l'esprit car c'est lui qui conduit. Euh, euh, voilà... Euh Bon, vous pouvez euh, mettre sur pause si le reste vous intéresse. Je voulais aussi vous lire. Euh, donc, 32. Euh, le renoncement et l'abnégation, c'est important. Mon fils, vous n'aurez pas de pleine liberté tant que vous n'aurez pas renoncé à vous-même. Euh, voilà, Quittez tout et vous trouverez tout. Renoncez au péché et vous trouverez la paix. Ne vous, ne vous laissez pas détourner. Dès que je vous fais voir le chemin des parfaits, alors vous me plairez, et votre vie entière s'écoulera en paix, dans le calme et la joie. » Voilà. Alors, euh, donc, c'est important ce, de, de, de, de prendre un temps pour se demander, euh, est-ce qu'on a pardonné à tout le monde, à ses parents, à ses frères, à ses sœurs, à ses amis, à ses collègues Est-ce qu'on a pardonné à tout le monde Est-ce qu'on est réconcilié avec tout le monde donc, c'est important de demander pardon à ceux que l'on a blessé avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pareil pour dire « je t'aime ». Ça permet de dé, dénouer les, les blocages, de, dé, de dénouer les situations. Alors, pardon n'est pas réconciliation, je pense que c'est important de le signaler. Euh, par exemple, en cas de, de viol, on, on peut pardonner et même on doit pardonner, même si, ça, même si je pense que c'est difficile. Mais euh, on ne peut pas se réconcilier avec son violeur, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Enfin, si, enfin, bref. Euh, donc ensuite, pour avoir la paix, il faut, euh, il faut prendre conscience de ses blessures fondamentales. Donc il y a cinq blessures fondamentales de l'être humain. Donc là, j'ai là, vraiment fait une synthèse grossière, euh, parce que j'ai gratté dix pages... Euh, 10 euh, pages euh, de, de, de, de ce cahier là-dessus, donc je, je, je vais vraiment, euh, vraiment passer euh, synthétiquement dessus. Donc, blessure de, de trahison, donc le masque ou le mécanisme de défense, c'est le contrôle, et la peur fondamentale, c'est la séparation. La blessure de rejet, euh, donc masque, fuite, peur, c'est la panique. Blessure d'abandon euh, masque, c'est la dépendance, peur, c'est la solitude, blessure d'humiliation ou de honte, euh, le, le, le mécanisme de défense, c'est l'autopunition, peur de la liberté, donc c'est peur d'exister, peur d'être, blessure d'injustice, euh, le, le masque, le mécanisme de défense, c'est la rigidité, et la peur, c'est la froideur. Alors, la délivrance passe sur l'autorité. Donc l'autorité c'est une notion euh, essentielle, alors on a eu un, un exposé sur la différence entre le pouvoir et l'autorité qui est intéressant, mais que j'ai que, que j ai, j ai pas voulu faire une vidéo trop longue, donc j'en parle pas, peut-être que ça m'inspirera pour une autre vidéo, mais voilà, il euh, y a l'autorité de la foi, donc euh, j'en ai parlé, l'autorité du pardon, j'en ai un peu parlé, l'autorité du renoncement au masque, voilà, renoncer à la froideur, à la liberté, à la solitude, à la panique, etc. Il y a, il y a plein d'autres masques hein, qu'on qu a, qu'on porte, plein de mécanismes d'autodéfense à, à, à reprogrammer en quelque sorte. Et il y a aussi l'autorité de la prière. Donc par la grâce du baptême, en fait, on a été, on, nous sommes, par la grâce du baptême, nous sommes tous prophètes, rois. Et euh, prêtre, prêtre, prophète et roi. Donc nous avons autorité, au nom de Jésus, nous pouvons prendre autorité pour rejeter les esprits, les mauvais esprits. Nous avons autorité pour ça. Donc il y a une prière très simple que l'on peut dire et apprendre. Au nom de Jésus, je prends autorité pour rejeter l'esprit de... Alors là, vous pouvez compéter, hein, l'esprit de jalousie, l'esprit de respect humain, l'esprit de l'esprit de, de masturbation, l'esprit d'alcoolisme, l'esprit de, de pornographie, l'esprit euh, impur. Alors pour aller plus loin à propos de, cette, de, ce, de, de notre retraite, il nous a été conseillé le livre Délié de Neil Osano aux éditions Climatech. Euh, guide pratique de la délivrance. Voilà. Je pense que je me l'achèterai. Alors, alors il y a des annexes. Alors on, on a, il, y a six, il y a six émotions euh, principales dont, dont, dont tout découle, toutes les autres découlent. La joie, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût. Et les causes de cette émo, de ces émotions, c'est le ressenti, le système de croyance, les désirs profonds, les envies, les besoins, les traumatismes. Voilà. Alors, à propos de la prière, euh, alors, la prière, on peut la définir par toute œuvre, donc pensée, parole, acte, qui s'adresse à Dieu. Et alors, on nous a suggéré de prier à la place de plutôt que pour quelqu'un. Donc, à la place de quelqu'un. Se mettre à la place de quelqu'un et prier. Pour, euh, pour elle-même, hein, pour, pour, pour ce quelqu'un. Donc, je sais pas, euh, ça semble intéressant, premier abord, J'ai n'ai pas... C'est la première fois que j'entends ça, donc je ne sais pas trop encore quoi en penser. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Prier comme si la prière était déjà exaucée. Ça, par contre, c'est très important. Pour avoir la confiance dans la prière. Une, prière, une bonne prière est une prière persévérante, confiante. Et bien évidemment, si on est en, si on, le mieux est d'être en état de grâce. Hein. Euh, J'ai même envie de dire que c'est une condition nécessaire, hein, l'état de grâce, pour, euh, pour que la prière soit efficace et exaucée. Priez comme si la prière était déjà exaucée. Alors, nous allons prier. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour nous. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour notre famille. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour notre pays. Notre Dame de la paix et de la réconciliation, priez pour le monde entier. Alors, il y a aussi une phrase que, qui m'a quand même pas mal interpellé. Enfin, qui m'a interpellé, que j'ai trouvé très intéressante. On n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que tu veux aimer. C'est très important. On n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que, que l'on veut aimer. C'est-à-dire que euh, la passion amoureuse dure, euh, allez, on va dire trois ans maximum. Mais euh, c'est pour ça que te tellement de couples sont, sont brisés, euh, parce qu'on confond... Euh, la passion amoureuse et l'amour, en fait. Bon, j'ai fait une vidéo sur la charité, je vous invite vraiment... À... Sur l'amour, qu'est-ce qu'aimer, je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Mais... Voilà, je... Encore une fois, on n'épouse pas parce que l'on aime, mais parce que l'on veut aimer. C'est très important de comprendre ça. Enfin, je le dis pour les jeunes qui veulent se... qui veulent se marier. Alors, je, je conclurai qu'un chrétien ne regarde pas de pornographie. Enfin, tout ça, tout ce que je cite, c'est des péchés extrêmement graves. Donc, euh, un chrétien ne regarde pas de pornographie, péché extrêmement grave. Un chrétien ne se masturbe pas, péché extrêmement grave. Et euh, un chrétien ne, ne, ne, ne commet pas d'actes sexuels hors mariage religieux, péché extrêmement grave. Voilà, donc, euh, je, vous, je vous quitte là-dessus, les amis. Euh, encore une fois, c'est une vidéo en one-shot, c'est-à-dire que il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, que toutes mes vidéos seront en one-shot, c'est un parti-pris que j'ai fait, en fait. C'est du one-shot, c'est du live, rien que pour vous. <rire> à bientôt pour une prochaine vidéo. Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange de votre lumière éclairez-nous. Saint Michel Archange de vos ailes protégez-nous. Saint Michel Archange de votre épée défendez-nous du mal et du péché. Amen.